j'aime dans la souveraineté de dieu écoutez toutes les décisions que dieu peut prendre pour nous en tant qu'enfants de dieu c'est pour notre bien en principe j'avais dit ceci tu dois croire en christ de jésus de tout ton cœur C'est ça le premier principe de la souveraineté de Dieu. Tu sais pourquoi croire en Dieu De tout ton cœur, de toute ta vie. Frère, vous savez, au milieu des enfants de Dieu au jour d'aujourd'hui, la jalousie est devenue quelque chose qui est visible. Tout le monde veut être dans la place de l'autre. Celui qui a ses principes dans sa tête, Lorsque il va voir quelqu'un un est béni, la seule et unique chose il va faire, il dira Seigneur, merci parce que tu as béni mon frère ou tu as béni ma soeur. Oui. Tu sais pourquoi Parce que ce n'est pas moi ni toi qui a poussé Dieu de bénir telle personne. Voilà pourquoi j'ai dit la jalousie c'est une maladie qui ne peut s'est trouvé parmi les enfants de Dieu parmi les personnes qui croient en Dieu parmi les personnes qui connaissent la souveraineté de Dieu lorsque tu vois quelqu'un fait de la jalousie pour son frère ou pour sa sœur comprends directement que cette personne n'a pas encore donné sa vie totalement à Dieu et hey frère Dieu il fait tout ce qu'il fait voilà pourquoi je dois toujours être content pour la bénédiction ou les bénédictions de l'autre. La destruction est maintenant parmi les enfants des dieux. L'empoisonnement est maintenant parmi les enfants des dieux. La trahison est maintenant parmi les enfants des dieux. Source de toutes ces choses, c'est la jalousie. Est-ce que tu peux dire Amen, amen. Okay. Une personne peut descendre aujourd'hui dans cette terre, c'est-à-dire à Lyon. Dieu décide à bénir cette personne après trois ou six mois. La vie de cette personne-là est épanouie. Finalement, cette personne, quand il est arrivé, il marchait toujours avec toi. Il était toujours avec toi. Mais tu vois, l'épanouissement est arrivé dans sa vie d'une rapidité impossible. Tu veux être béni. Tu dois dire merci, Seigneur, parce que je vois mon frère, il souffrait. Je vois ma sœur, elle souffrait. Mais Seigneur, je suis content. Je suis content qu'il progresse, qu'il aille de l'avant. Malheureusement, malheureusement, tu peux trouver des personnes dans leur bouche qui peuvent dire comme ça. Mais leur cœur, leur cœur est différent de ce qu'ils prononcent dans leur bouche. Amen. Tu sais pourquoi ce qui font de telles choses, frère, c'est seulement manque de la connaissance et de la souveraineté de Dieu. Amen. Frère, au-dessus -qu à la personne ennemie, ça ne changera rien dans la destinée de Dieu. Ça ne changera rien. Voilà pourquoi je dois être content. Je dois être content. Surtout de telles choses, parmi les enfants de Dieu, dans l'Église de Dieu, ça ne peut pas exister. Parce que moi, je connais la souveraineté de Dieu. Toi, tu connais la de Dieu. Je sais que Dieu n'a pas de conseiller. Et puis la Bible nous dit, toutes les grâces excellentes viennent d'en haut. Vient de Dieu. Vous savez, Balaam et Bala, ils ont fait un complot pour pouvoir maudire Israël. Or la bénédiction d'Israël. Dieu avait choisi un homme depuis la Mésopotamie qui est Abraham. Il va faire sortir Abraham de là. Il va l'envoyer aller ici. Je bénirai ta de descendance. Il y a d'autres personnes que nous combattons. Nous ne savons même pas le source de leur bénédiction. Amen. Voilà pourquoi des fois, Dieu aussi va te combattre. Amen. Mais lorsque je suis content de cela, en disant que « Seigneur, je t'ai béni parce que je vois maintenant mon frère, mon frère, il va bien. » Bizarrement, même dans l'église, les gens veulent que les gens souffrent. Quand tout va bien dans la vie de quelqu'un, pour lui c'est tout un problème. Quand tout va bien dans l'église, pour lui c'est tout un problème ces jours ici, l'église ça L'église, ça va. Mais pourquoi ça ne va pas marcher bien? Ah, ces frères-là, ces jours ici, je vois, ils commencent à changer un ben, pain. Ça va. Mais pourquoi ça ne doit pas être, ça va? Pourquoi parler derrière son dos? Pourquoi ne pas aller vers lui? Ah frère, que Dieu soit loué. Je suis content de te voir comme ça. Nous devons. Nous devons apprendre, frère. Nous devons apprendre. Tu sais, si tu as le problème avec quelqu'un, ce n'est pas la personne qui va souffrir le plus. C'est toi qui vas souffrir. Et c'est toi qui vas tomber malade.